Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour discuter euh, de Cogito de Victor Dixon, euh, qui est paru à la collection R, euh, qui est un très beau livre, ceci étant dit. Hein, voilà, ça brille, ça paillette, j'aime beaucoup. Euh, mais comme vous avez dû le voir dans le titre, ce n'est pas un livre que j'ai énormément apprécié. Euh, et pour des raisons... Euh, que je pensais que c'était intéressant d'en parler. C'est pas juste genre oh j'ai pas, euh, ai pas aimé les personnages et j'ai pas accroché à l'histoire. Non, il euh, y a des choses qui m'ont gênée euh, d'un point de vue politique et euh, donc euh, je me suis dit que ça ferait une vidéo euh, intéressante. Pour vous parler du pitch euh, de ce bouquin, on se place dans un futur euh, qui est ultra technologique avec plein de robots partout euh, qui font plein de choses à la place des humains. Au point d'ailleurs que ces robots ont pris le travail <rire> des humains. Il y a des agents qui sont retrouvés au chômage parce qu'ils ont été remplacés par des robots, etc. suite à la robotisation de la société. En plus de ça, on sent qu'il y a quand même une crise écologique euh, dans ce futur. C'est un peu amené au début par le fait que euh, les gens euh, de, des classes populaires ont plus le droit d'avoir euh, un lave-linge personnel à la maison, euh, et du coup tout est centralisé, etc. pour dépenser moins d'énergie. Enfin voilà, c'est des petits détails comme ça qui font penser à ça. Et euh, tout ça mène à des euh, écarts de classe qui sont de plus en plus grands, avec les pauvres qui sont de plus en plus pauvres et les riches qui sont de plus en plus riches. Pas de grande surprise, euh, le monde est dirigé par les entreprises euh, qui ont l'argent et le pouvoir euh, et par exemple le bac, euh, le baccalauréat est devenu le brevet d'accès aux corporations et donc euh, le passé, euh, si on l'a, ça permet de rentrer dans une entreprise qui ensuite va former l'individu de façon à ce qu'il soit utile à son entreprise. C'est plus des filières générales, il euh, n'y a plus d'université, des choses comme ça. Non, euh, l'être humain est formé et conditionné pour ensuite euh, aller parfaitement euh, dans l'entreprise qu'il a choisi à la base. Et dans ce contexte-là, on suit Roxane, 18 ans, qui est plus ou moins délinquante, qui fait des, des petits coups, des petites frappes, voilà. Et euh, elle candidate à une bourse qui va permettre d'améliorer son cerveau. Euh, avec des nanorobots qui vont lui faire apprendre, en gros, le programme du bac euh, en une semaine. Euh, voilà, c'est un truc accéléré, en gros, qui permet de bah, manipuler le cerveau de façon à être plus performant. Donc voilà, elle candidate à ça, évidemment, elle l'a, c'est toute l'histoire, quoi. Alors, normalement c'est réservé aux très riches évidemment qui peuvent se payer euh, ce type de technologie euh, et là bon du coup même en étant pauvre euh, elle y a accès. Il Faut savoir aussi que ses parents à elle ont été justement remplacés par des robots et qui ont été déclassés et sa mère est décédée dans un accident euh, qui impliquait une bagnole, enfin bon un truc comme ça. Je lis ce début, je lis le résumé, enfin voilà j'ai certaines attentes en fait et euh, ma déception vis-à-vis -vis de ce livre vis-à-vis -vis de mes attentes, parce que j'attendais certaines choses euh, qui ne sont pas arrivées, et c'est de ça dont je vais discuter. Moi, je m'attendais euh, à tout un discours autour de l'intelligence artificielle, des débuts, on nous montre des IA qui sont ultra-performantes, etc. Enfin, je m'attendais à quelque chose là-dessus, euh, et aussi sur tout ce qui est euh, les augmentations de l'humain, euh, le cyborg, enfin voilà, des, des trucs sur le transhumanisme, enfin bon j'avais peut-être des attentes très élevées, je, je l'admets, mais moi, euh, je lis le pitch, je lis le début, ça me vend ça. J'attendais aussi des choses autour euh, de l'écologie, euh, même si oui, c'était pas très présent quand même au début, euh, je pensais que qu'éventuellement, il y allait avoir quelque chose d un peu consistant à ce sujet. Pour terminer, je m'attendais à aussi un discours politique fort euh, sur le travail, sur euh, la lutte des classes. On suit quand même une gamine euh, issue de classes très populaires qui se retrouve avec des gosses de riches euh, sur une île paradisiaque pour augmenter les capacités de son cerveau. Enfin je veux dire, il y avait quand même un peu de, de matière euh, à ça. Donc voilà, je, je m'attendais à tout ça. Et euh, sans grande surprise... Euh, j'ai été euh, quelque peu déçue. <rire> c'est le cas de le dire. Alors, le fait est que j'ai été embarquée et j'ai lu le bouquin en après-midi, hein, c'est pas la question. Euh, mais j'ai été déçue. Au début, c'était quand même pas mal parce qu'il y avait quand même des, des tentatives de placer des discours philosophiques sur l'IA. Dès le début, euh, genre le premier truc qui s'apprenne, c'est le programme de philo. Voilà, on sentait venir un peu le truc. C'est pour ça que j'avais quand même des bons espoirs. Et il y avait le fait aussi que Roxane elle est sélectionnée avec deux autres euh, boursiers. Un mec qui est un gosse de riche, euh, qui a perdu toute sa fortune parce que ses parents ils ont détourné de l'argent euh, et donc voilà maintenant euh, il en est là. Euh, et un autre qui est, euh, et, et le personnage était hyper intéressant à la base, qui est un mec qui est échappé d'une zone euh, un peu libre entre guillemets, euh, euh, qui est, en gros c'est la Lozère qui a été donnée euh, le département de la Lozère a des gens, a des groupes euh, anti-technologie et qui du coup sont créés une société en dehors de, du reste du monde et de la société complètement coupée de toute technologie. Euh, et donc ce mec, il venait de là. Et donc euh, je trouvais qu'il y avait un, un gros potentiel là-dessus. Je vais y aller point par point. Euh, J'ai noté six points euh, qui m'ont gêné et qui m'ont déçu euh, dans, ce, dans ce bouquin. Euh, le premier, c'est le côté prévisible euh, du tout le discours sur l'IA et de toute l'intrigue qui est autour de ça. Ah, j'ai pas précisé, bon je vais spoiler à mort, hein, euh, est-ce une surprise Non, bon voilà, je spoil le tout, j'en ai rien à foutre. Bref, euh, tout ce qui est autour de l'IA, c'est hyper prévisible, euh, alors, après, évidemment, le truc de l'IA qui se rebelle, bon voilà, enfin, on s'y attendait dès le début, fin, mais j'aurais quand même aimer avoir quelque chose d'un peu différent, d'un peu plus nuancé. On ne nous apporte pas une réflexion sur qu'est-ce qui est humain, qu'est-ce qui n'est pas humain, à partir de quand une intelligence artificielle peut être considérée comme un, un être conscient et indépendant. Euh, au final c'est juste une IA qui se rebelle et dont le code s'emballe et euh, au final ce n'est rien qu'un code. Et euh, elle est détruite en se rendant compte qu'elle-même, euh, qu'en en fait elle n'est pas indépendante et qu'elle est liée à son code et qu'en en fait elle n'est pas une, un être pensant. Du coup j'ai trouvé ça pas très intéressant en fait, ce, ce twist final de... Euh, euh, en fait c'est l'héroïne qui lui dit mais euh, ok une fois que t'as conquis le monde entier qu'est-ce que tu vas faire euh, Elia, elle est là, bah je sais pas, et en fait on se rend compte qu'elle n'a pas de créativité, que c'est pour ça qu'elle est pas humaine. J'ai trouvé que c'était très facile et ouais, voilà, vraiment bof à ce niveau-là. Donc sachant que c'est quand même le sujet principal du bouquin, euh, ça fait un peu euh, pouf bof. Ensuite, il y a tout le discours sur les alternatives que j'ai trouvé vraiment très limite, parce qu'au final il euh, y a cette société mondialisée, ultra technologique, euh, gouvernée par des corporations et on nous présente deux groupes qui résistent encore et toujours à l'envahisseur, il euh, y a le groupe des anti-tech euh, qui se trouve en Lozère et tout, et alors... Au début, euh, l'héroïne a plein d'a priori sur euh, ces personnes anti-technologie, et je pensais qu'on allait qu'elle allait être détrompée et qu'on allait voir que c'est peut-être un peu plus intéressant. Et au final, cette société, on se rend compte qu'elle est ultra conservatrice, ultra sexiste, ultra homophobe, enfin bref, quelque chose de très primitif, entre guillemets, et du coup qui est, qui est à rejeter. Je dis pas que... C'est pas comme ça que ça peut être en dérive, enfin, il suffit de voir euh, les survivalistes, enfin, voilà, c'est des mecs d'extrême de, droite, de, ultra conservateurs et tout, euh, chacun pour soi. Et effectivement, euh, s'il n'y a pas de révolution sociale avant euh, cette, la création de ces sociétés alternatives euh, qui euh, prônent le retour à la nature et, et ce genre de choses, euh, évidemment que, euh, bah, le, on va retomber dans les travers du patriarcat, globalement. Enfin, il suffit de voir euh, ce qui s'est passé par exemple avec Nuit Debout euh, où genre on prenait être ensemble et réfléchir à des alternatives et tout et au final les femmes n'étaient pas écoutées, il euh, y avait des agressions sexuelles euh, sur les places où il y avait Nuit Debout euh, mais il y a quand même eu des tentatives de remise en question de ça avec des groupes en non-mixité, etc. Enfin, l'être humain quand même, il, des fois, il, enfin les femmes aussi, euh, essayent de faire en sorte que, que ce soit mieux. Et je pense que ça aurait pas été un problème si l'autre groupe qui est présenté comme une alternative, donc il y a pour le, le coup un groupe plus modéré qui voudrait qu'il y ait juste moins de robots et qu'on redonne du travail aux gens, enfin globalement. Euh, mais eux, on les voit une fois et ils sont vraiment cons comme leurs pieds. C'est au moment où l'IA s'emballe et tout, et, et genre euh, conquiert les esprits des humains avec ses nanorobots, enfin voilà, un truc un peu comme ça. Ils agissent comme des, des cons et euh, ils se font avoir et voilà, fin de, fin de l'histoire quoi. Et du coup, c'est les deux seuls groupes qui proposent des alternatives euh, et qui essayent d'aller contre euh, cette société capitaliste ultra technologique. Au final, on se rend compte qu'ils sont dans l'erreur. Comme si euh, c'était perdu d'avance et comme si, si tu essayais de faire quelque chose en dehors, tu bah, t'étais forcément destiné à échouer. Euh, je trouvais qu'il y avait un peu un, un relan un peu comme ça. Alors c'est absolument pas volontaire, mais je trouve que c'est ce qu'on tire euh, comme enseignement si on, on regarde un peu plus en détail quoi. Voilà pour le deuxième point. Après, euh, troisième point, euh, tout le côté écologie euh, qui passe complètement à la trappe en fait. Euh, on l'oublie complètement, à la moitié du bouquin on a oublié qu'il euh, y avait une crise écologique, euh, voilà. C'est tout, donc euh, je trouve que c'est mal exploité. J'ai rien d'autre à dire à ce sujet là, c'est juste qu'en fait il n'y a pas eu et du coup bah j'étais là, ok bah il n'y a pas, très bien, pas, pas de problème. Le quatrième point, ça concerne un peu la, la représentation LGBT. Il y a un personnage gay qui est le mec euh, qui est échappé d'une zone euh, avec des gens anti-technologie, machin, hein, et des patriarches euh, sexistes et homophobes, tout ça. Franchement, à un moment, j'ai cru qu'ils allaient nous faire du bury your gays, quoi. C'est-à-dire le your gay c'est le trope qui fait que euh, toute histoire euh, homo euh, finit mal, et toute histoire queer finit mal avec des morts à la fin, quoi, tu enterres tes gays. Parce que, genre, euh, on nous fait croire qu'ils meurent, Juste au moment où il admet qu'il est homo et qu'il a été amoureux de son pote, etc. Euh, bon, en fait il survit, donc j'étais là, ah, ok, heureusement, merci, s'il vous plaît. Euh, mais euh, disons que ce truc-là, même si à la fin ça finit bien, plus le fait que ce soit l'héroïne qui est hétéro et qui l'amène à se questionner et à prendre conscience qu'il est homo et tout, ça m'a saoulé, euh, donc voilà, je, je n'ai pas spécialement aimé ce personnage, euh, j'ai trouvé ça bof au niveau du, du traitement du personnage et de la place qui lui est accordée, euh, donc voilà. Cinquième point, euh, j'ai était déçu aussi par la psychologie des personnages. De façon générale, j'ai trouvé ça pas forcément ultra soigné. En particulier pour le big boss de la grosse entreprise qui fait les modifications du cerveau, bref, le mec ultra riche et tout, qui a son île perso, enfin voilà. Euh, genre, le mec, il lègue toute sa fortune à l'héroïne. J'ai trouvé ça pas crédible pour une seconde. Tout ça parce que genre, il culpabilise parce que, en fait, sa mère la mère de l'héroïne est décédée dans un accident qui implique un de ses robots, fin... Non, euh, le mec, ok, il peut avoir une vision un peu idéaliste, c'est un humaniste, machin, il réfléchit, il fait de la philo, mais à mon avis, des morts sur la conscience, euh, il en a un certain nombre, et ça fait un peu... Alors soit il est dans une position de mec sauveur et tout, je suis riche mais je vais faire le bien, et... mais d'où elle vient ta fortune à un moment Forcément à un moment il a écrasé des gens et tout, et ok c'est peut-être ce truc-là qui a déclenché le fait qu'il se remet en question. Mais j'y crois pas vraiment. Euh, ouais, non, j'achète pas ce, ce rebondissement euh, que je trouve pas crédible, pas très subtil. Et alors ça nous amène au dernier point, euh, puisqu'à la fin de l'histoire, du coup, l'héroïne hérite de tout l'empire euh, du mec, euh, et elle décide de l'utiliser pour améliorer la société et créer un salaire à vie et repenser la notion du travail, etc. Alors là-dessus, pourquoi pas, tu vois, mais le problème c'est que c'est euh, cette manière de repenser le travail et, et de faire que peut-être euh, le travail c'est pas juste euh, genre réparer des meubles euh, euh, enfin faire des trucs mais ça peut être aussi euh, être créatif et tout et, et le fait de mettre en place un salaire à vie euh, ça permettrait à chacun d'occuper son temps comme il me le veut euh, soit en travaillant pour la société soit en travaillant euh, en créant des choses enfin voilà euh, ça permet de, de repenser complètement et de, de rebattre les cartes donc ça c'est intéressant mais le fait est que c'est qu'à la fin et qu'à aucun moment euh, dans le récit il y a des discussions qui amènent à ce truc là, un peu, ça arrive comme un feu sur la soupe. Et euh, surtout, euh, ok il y a cette héroïne là qui vient d'un milieu défavorisé et tout qui arrive, mais il euh, y a ce truc de tous les gosses de riches euh, avec qui elle était dans l'île le, le, pour euh, augmenter son cerveau là, qui sont en fait des, des futurs héritiers de grandes corporations dans, dans le monde entier, euh, au final, c'est ces gosses de là qui la soutiennent et qui disent « Oui, moi, je vais mettre ma fortune au service euh, du bien et de la société et, euh, euh, et de tout le monde. <rire> » Et ils disent tout ça et tout. Euh, J'y crois pas une seule seconde, en fait. C'est juste... Non. Ok, ils ont été attaqués une fois par des robots, mais à quel moment euh... Juste ça, ça fait qu'ils vont remettre entièrement en question leurs privilèges. Ils ont aucun intérêt à provoquer cette révolution sociale. Euh, toute leur fortune, elle est basée sur l'exploitation euh, des, des classes populaires et, et de la masse, euh, bah, la masse, j'allais dire la masse des travailleurs, mais. <rire> Il y a moins de travailleurs du coup puisque c'est beaucoup des robots éventuellement oui, je veux bien qu'ils suivent le mouvement parce qu'ils ont 18 piges et tout et du coup ils sont un peu idéalistes et ils disent ouais non mais je vais pas faire comme mon père et tout. Euh, mais la vérité que je crois pas que ça tient six mois son machin. Enfin depuis quand euh, la révolution elle est initiée par les riches La révolution sociale en plus non, non, non, j'y crois pas. Euh, la, la révolution, c'est, on coupe des têtes. On coupe les têtes des bourgeois et on coupe les têtes des nobles. Et en plus, du coup, ça laisse penser que, euh, qu'il faut attendre que des gens qui aient beaucoup d'argent euh, viennent sauver ceux qui n'en ont pas. J'achète pas, euh, j'achète pas du tout ça. Et je pense que c'est le truc qui m'a le plus gêné Il euh, y a les trucs avant qui m'ont un peu gêné Bon, le fait que ce, le discours sur l'IA, tout ça ce soit prévisible, ça m'a quand même bien fait chier. Mais les trucs avant, j'avoue, je, je chichite un peu. Mais cette fin, euh, moi, politiquement, je peux, pas, je peux pas acheter ça. Je... Non. J'y crois pas une seule seconde. Vous voyez, je sais même pas si, si c'était pensé comme ça, si... Euh, si, si la réflexion de l'auteur allait jusque là, euh, je pense que c'était plutôt une manière de proposer un happy-end et euh, de mettre euh, un petit peu de politique en mode euh, ah, le salaire à vie, machin, etc. Mais si on décortique un peu, euh, moi je... non, non, non. Donc voilà, euh, c'était mon, mon avis sur... Euh sur Cogito, j'espère que ça vous a quand même intéressé ce que j'ai raconté. Je pense sincèrement que c'est important de lire les livres, quels qu'ils soient en fait, euh, avec un, un œil un peu militant, euh, un peu politique, et encore j'ai pas été super loin, hein. j'ai fait de, de l'analyse de base. Parce que les livres, voilà, ça, ça véhicule des idées et, et ça plante des graines et, et je pense qu'il faut faire attention à ça. Et alors ce livre se lit extrêmement bien, il y a des bons rebondissements, c'est un super page-turner. Mais typiquement, euh, je lisais un autre bouquin en même temps. Il s'appelle euh, L'Incivilité des fantômes de River Solomon qui, pour le coup, est beaucoup plus compliqué à lire. J'ai l'impression que la narration est beaucoup moins maîtrisée euh, que dans celui-là. Mais dans L'Incivilité des fantômes, le discours politique, il est on point, quoi. Il n'y a rien à redire, c'est hyper pensé, c'est hyper travaillé et très très pertinent. Alors que là, moins. Bref, euh, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce vers le haut, tout ça, tout ça, me donner votre avis. N'oubliez pas d'aller sur Utip pour regarder une pub, pour éventuellement acheter des petits goodies. Et puis, on se donne rendez-vous très vite pour d'autres vidéos.